Ça y est, c'est bon On m'entend me voit Ça y est, c'est bon oui, Ok. Oui, Merci mon cher ami Julien qui ce soir n'est pas avec moi en plateau, qui est en régie. Donc du coup, je suis tout seul sur le plateau, donc je me permets de retirer mon masque. Ok, alors bonsoir à tous, bienvenue sur la Web TV du PSD Cap-Nord-Est. Nous sommes le vendredi et le vendredi, c'est Web TV. Donc euh, ce soir, donc je suis de retour après euh, une petite semaine, euh, voilà... Euh, de petits problèmes personnels, je suis de retour pour faire les euh, journaux télévisés. Donc euh, ce soir en ma compagnie, il y aura Florentin ainsi que Julien à la technique. Et puis bah, moi à la présentation, La Lali n'est pas là et Sofiane ne peut pas venir effectivement car il a des petits soucis. Bref <rire> Euh, ce soir on a pas mal d'infos à vous passer, donc des infos sur le territoire qui vont se passer très prochainement, qui vont se passer peut-être plus tard dans, la, dans le mois de janvier, il y a même quelques trucs qui vont se passer pendant les vacances, je crois. Donc au programme on a des infos sur le point jeune, des infos sur le territoire, que ce soit au petit café de pays, au PST ou euh, sur la commune de Gravigny. Donc on va du coup commencer par euh, le club lecture qui va se faire au petit café de pays de Saint-Germain-des-Angles, dans l'ancienne la, dans école, qui a été rénové, comme l'avait dit Julien la semaine dernière, euh, voilà, vous avez la magnifique affiche, waouh Donc ce sera du coup le mercredi 19 janvier à partir de 17h30, donc... Euh, au petit café de pays rue de Litton donc euh, venez nombreux c'est gratuit c'est ouvert à tous donc vous pourrez nous présenter vos livres coup de cœur que vous avez pu recevoir du coup pendant vos petites vacances de Noël en espérant que vous avez eu de très beaux ouvrages on va continuer du coup euh, par les ateliers enfants parents qui vont se faire à la maison des solidarités ou euh, à la salle de danse, voilà, comme dans les habitudes. Donc, vous avez la Baby Gym le 15 et le 29 janvier, donc c'est pour les 1 à 3 ans. Donc ça, ce sera à la salle d'activité à Gravigny. Voilà, donc c'est 2 ou 3 euros par enfant. Je voudrais avoir 3 euros. 3 euros, ok. Merci Julien pour la confirmation de ce tarif nous avons aussi également une activité manuelle une balade en forêt les 15 et 29 janvier également pour les 3 à 6 ans donc ce sera en extérieur donc euh, de 10 ans voilà. euh, pour les jeux et éche échecs Échec. ouais, échecs les 19, alors ce coup-ci c'est les 19 et, les 10, le 19 janvier et le 2 février je vais y arriver pour les 7 à 10 ans et c'est alors de 14h30 à 16h, et ça, ce sera à la Maison des Solidarités. Voilà, voilà, donc, euh, bah tiens, tant que nous sommes à la Maison des Solidarités, on va continuer avec les mardis Nature qui reprennent du coup pour cette année 2022, donc ce sera aujourd'hui ce mois-ci sur le thème des oiseaux de la nature en hiver, donc c'est à 20h, et donc ce sera euh, à la Maison des Solidarités, donc ça avec l'association Naturellement Reuilly. Euh, vous avez, je viens de le voir, une petite appli, je viens de découvrir ça aussi, une appli pour commenter les repas de la cantine qui se font, qui sont consommés par les enfants ainsi que les ados de Gravigny. Donc euh, l'application, voilà, ça marche avec euh, API, donc vous pouvez vous connecter, que ce soit sur euh, smartphone ou sur euh, ordinateur portable. Donc euh, je pense que vous pouvez faire beaucoup de choses, donc euh, décrire euh, si vos enfants ont aimé ou pas, euh, le repas qu'il leur est proposé. Donc euh, j'avoue que moi, quand j'y mangeais, j'étais très satisfait. Je ne sais pas si Florentin l'est. À <rire> sa ah, tête, je ne pense pas. Mais, <rire> mais il l'est. Voilà. Tout le monde dit que c'est satisfaisant. <rire> allez, allez, un petit peu de sérieux. On reprend. Donc vous avez encore quelques jours. Donc dépêchez-vous si vous habitez sur les communes de l'EPN, d'Evreport de Normandie. Vous avez euh, un vidéo challenge qui a été créé par euh, l'agglomération euh, pour les 15-25 ans. Donc euh, soit vous pouvez faire un surjet sur ma pire galère, donc euh, vos soucis en particulier, ou mon pur kiff, les choses que vous adorez énormément faire. Donc il vous reste que quelques jours pour envoyer vos candidatures. Donc pour, pour ceci, vous allez avoir plus d'informations sur le site ou sur le Facebook de l'Aglo. En continuant, on a une benne idévette qui a été installée à la Chapelle du Bois-des-Faux. Donc euh, si vous habitez euh, sur cette commune, vous avez une, euh, une benne euh, voilà, pour mettre vos vêtements ou euh, voilà que vous voulez donner, que vous n'utilisez plus. Vous les mettez dans cette boîte et euh, l'association va les récupérer pour les remettre en vente à la boutique qui se situe sur la zone de la Madeleine. Une épicerie mobile. Alors, ça s'appelle comment Ludi Ludi, ouais. Ouais, ça s'appelle Ludi. Merci, Julien. Sur le boulet morin, donc c'est présent le mercredi et le vendredi. Alors, est-ce qu'il y a les horaires Alors, 18h, 18h50 le des tilleuls. D'accord, ok. Merci, Julien. Donc, au lotissement des tilleuls euh, sur les créneaux des 17h30, 18h. Pendant une petite heure, à peu près. Voilà, ensuite, euh, en huitième information, parce qu'il y a vraiment beaucoup d'infos ce soir, on retourne sur... Euh, ah non, on, re on reste sur Gravi On revient sur Gravini, Parce que oui, on était parti au boulay maintenant on revient sur Gravigny. Le, le studio 416, voilà, qui se situe juste à côté du collège, fera une porte ouverte du 11 janvier, donc actuellement jusqu'à dimanche. Donc vous pouvez essayer de venir... Euh, Essayez les cours. Donc euh, c'est euh, voilà, donc c'est gratuit, je crois. Et voilà, donc euh, le dimanche 7 janvier, le stage sera offert. Donc euh, de 13h30 à 15h30, comme vous pouvez le voir sur le programme, vous mettrez pause. Vous avez plein de petites choses sympathiques. J'ai cru entre apercevoir de la Zumba, de la danse, du moderne jazz, des choses comme ça. Voilà, Zumba, step, danse moderne, aérodanse pendant une heure. Et ça, c'est super sympathique. Le... On retourne à Saint-Germain. Après les infos sur le petit café de pays, on a l'usine à, euh, à Zabu. Donc un petit concert à l'usine, donc à Saint-Germain-des-Angles sur du Polk Blue Jazz qui se fera le samedi 22 janvier à partir de 20h. Donc je ne sais pas s'il faut le passe sanitaire. Je... Sûrement. Sûrement, donc, voilà, donc prévoyez votre passe sanitaire et votre masque qui sera, je pense, obligatoire pour pouvoir assister à cet événement qui doit être je pense fort sympathique au niveau de l'audition euh, au niveau du coup des infos point jeune donc euh, le samedi il y aura sur certains samedis où il y aura des matchs de volet qui seront euh, proposés pour vos ados qu'ils aillent le voir à la salle au mini sport donc euh, ça les dates seront communiquées sur le facebook du point jeune euh, dimanche stage fitness donc ça c'est bon alors je regarde, excusez-moi Alors, ah, pendant les vacances Lundi, mardi après-midi Entraînement hard pour le tournoi Interpage Voilà, de jeudi 10 à Gravigny Bon, je sais pas c'est quoi Remise en jeu Ah oui, parce que je pense que Il y a dû y avoir un match et qu'il y a eu un petit, petit proco. donc du coup ils remettent le trophée En jeu pour savoir qui gagne vraiment La coupe, je pense que ça doit être Une chose comme ça ah d'accord, bon bah, voilà, j'ai confirmation de Florentin hein, que le trophée pendant euh, chaque pendant les... à chaque vacances sera remis en jeu. Euh, il y a toujours le projet Europe. Alors le <rire> j'enchaîne, bref, j'ai cru voir une photo de moi passer, mais bon, c'est pas grave. Euh, le projet jeune, donc ils sont toujours en recherche, et donc euh, ils sont en recherche de l'eau. Alors, pourquoi ils sont en recherche de l'eau Car en fait, pour financer ce projet européen, euh, les jeunes du centre d'ado feront un loto, voilà, au profit de leur euh, projet, le 20 mars, donc ce sera... Euh, ce sera où Où, quand Enfin, la date, on l'a, mais où et à quelle heure Le loto Oui. Ça sera... Euh, euh, gérard philippe D'accord. Oui, la salle, d'accord, j'avais la date, mais j'avais pas l'endroit. Et l'heure, est-ce que tu l'afflantes Il n'y a pas encore d'heure. Il n'y a pas encore d'heure, donc ce sera sûrement le soir, on va se dire vers 18h30, 20h à peu près. Une petite marche comme ça, on va donner une grande marge. Mais euh, on en reviendra quand ce sera le moment. Et je viens de voir qu'il nous restait trois places pour la Grèce, pour ce séjour. Waouh, magnifique beau ça voilà <rire> voilà vous avez le droit euh, voilà vous il m'affiche hein, je ne suis pas en régie ce soir il m'affiche pour mon retour voilà non parce que <rire> non allez revenons en avec un petit peu de sérieux euh, bah voilà, je voulais parler aussi un petit peu de gaming, voilà, un peu de perso parce que je sais que je vais essayer de reprendre sur ma chaîne personnelle des petits lives sur Twitch. Et il y a un petit streamer que je connais bien qui s'appelle guy qui, je sais, regarde ce petit live. Donc je fais ta petite pub pour ta chaîne Twitch, voilà, Timgui, donc euh, je vous donnerai le lien sur mes réseaux personnels. Et il a sorti aussi un album cosmique qui est en édition ultra limitée, voilà, que vous pourrez avoir en format CD. Enfin bref, voilà Florentin qui dit des bêtises en régie. Euh, Est-ce qu'on a une bêtise à faire ce soir euh, non. Ah bon, ce soir on fait. Non, non, non. Non. Ah c'était pour mon retour ou Vous avez rien prévu Euh, Non. Oh c'est pas gentil ça. Ouais. Oh. Ah si on est. Je viens de découvre ah, qu'on ouais. a. Je... De quoi ah, <rire> J'en découvre, j'en découvre que. Attendez, j'en découvre qu'on a vu une nouvelle carte. On a un nouveau décor. Il y a des choses, il y a des choses qui ont été rajoutées. Alors, vous voyez, vous avez la petite maison là. Non, mais non, mais <rire> j'en ai marre. Bon, je pense qu'on va vite clôturer ce, ce stream, hein, ce, cette émission. Cette émission, donc du vendredi, on est le combien 14 janvier. Non, mais pourquoi ils ont mis ma tête J'en ai marre. Le 14 janvier 2000. <rire> Non, allez, non, allez avec un peu de sérieux, donc euh, on vous dit avec Julien, Florentin et moi-même et Jazz du coup qui est là ce soir aussi, voilà, on vous dit à la semaine prochaine, donc vous pouvez toujours nous rajouter sur nos réseaux, donc WebTV Cap Nord-Est sur Facebook, euh, Insta WebTV Cap Nord-Est, tout collé sur Instagram, donc vous, vous pourrez avoir euh, toutes nos stories. Et puis, vous pouvez, du coup, bah, revoir cette émission euh, en temps réel, quand vous voulez, quand vous pouvez. Voilà, je vais remettre mon masque parce qu'on a du monde qui arrive en studio. Voilà, on a Julien <rire> qui arrive en studio avec, euh, avec Jazz. Voilà, donc on vous souhaite à tous une bonne soirée et on vous dit à vendredi prochain pour vendredi, car le vendredi, c'est Web TV. Salut Salut